le développement économique, mais participatif. Quoi. Ça satisfait euh, cette idée toujours de, de faire en sorte que l'économie appartienne à, bah, à ceux qui la font. Quoi. On a décidé d'inventer des systèmes de mutualisation entre entrepreneurs pour leur donner plus de liberté dans leur création. Quoi. On a inventé des systèmes d'entrepreneuriat de, collectif.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 en essayant de, de bricoler des contrats de travail, en essayant de voir comment ça pouvait apporter des solutions concrètes aux, aux entrepreneurs, surtout en milieu rural. Moi, ce que ça m'apporte, c'est euh, la joie de voir des personnes qui, euh, au départ, avaient sans doute euh, un super potentiel et, et qui étaient confrontées à des problèmes euh,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 Ce modèle des coopératives d'activité et d'emploi, qui a été reconnu dans la loi ESS, économie sociale et solidaire, en 2000, seulement en 2015, il y en a 120 en France maintenant, donc il y a des formes très différentes. Quoi. Ça correspond à 10 000 entrepreneurs euh, qui, qui, qui agissent sous ce format-là. Ce n'est pas énorme, mais ça existe. Ça permet quand même à des milliers d'entrepreneurs de, de découvrir euh, la dimension collective et puis de ne pas être seul pour entreprendre.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 Et ça ça me semble vraiment important. Depuis 2015, c'est un nouveau statut qui a été reconnu, qui permet du coup de, de développer maintenant ce qu'on appelle la pré CAE. Comment à partir de cette base juridique on peut continuer à inventer de nouvelles formes d'activités qui correspondent aux freelances aujourd'hui, à leurs besoins.